Bonsoir tout le monde, c'est Madi, Alors je vais entamer mon second tirage. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 23 février et je vais regarder un petit peu ces histoires de passe numérique. Donc on en parle, hein, voilà, on commence déjà à nous préparer, à nous faire la carte d'identité avec le QR code, de l'intégrer, un passeport ou que sais-je, enfin bref. Donc on va regarder en préparation pourra-t-on y échapper ben voilà on va demander à la triade alors aurons-nous un passeport numérique on va dire euh, incessamment sous peu hein on va dire après après les élections donc on a des histoires de voyage de l'âme bon ben oui c'est poursuivre suivre. Les personnes, donc c'est le traçage, hein, vous l'avez ici. Évidemment, il faut sortir un peu de l'interprétation des cartes. Mais là, voyage de l'âme, ben, on suit l'âme. Donc, on suit effectivement la personne dans ses déplacements. Bon, ok, on sait à quoi ça sert. Alors, est-ce que ça va se, se mettre en place Alors, il y en a deux qui les sortir, on va les mettre comme ça. Est-ce qu'ils, entre guillemets, vont réussir à nous l'imposer Bon, si on en doutait encore... Tout ça, c'est trahison, mensonge et vilimnie. N'est-ce pas Alors, la richesse. Ah, il y a des histoires de, de crédit. Euh, voilà. Crédit social, on va dire le mot. Hein. Retour et haut. Bon. Donc là, on voit ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils veulent suivre les gens. C'est euh, mensonge, trahison et tout. De toute façon, c'est une très mauvaise intention. Et là, ce serait en fait aussi en relation avec l'argent. Bon, Alors, quand même, j'ai l'impression que ça risque de tourner en rond et de pas beaucoup bouger. Parce que l'eau, ce n'est pas une carte qui est très active. Donc, il y a des histoires un peu de... Ben, ça tourne. On ne sait pas trop comment faire pour mettre ça en place. Bon, on va quand même essayer d'avoir plus de détails, parce que ça peut être simplement retardé. Ah, j'ai mon bracelet qui s'est ouvert, on va le remettre... Ah oui, tiens, à propos, je, je vous conseille de vous protéger par rapport aux ondes. J'ai acquis un, un petit bracelet pour justement euh, contre les ondes telles qu'elles qu soient, la 4G, la 5G, enfin bref. C'est toujours bien, voilà. Ah ben, je ne pas arriver. Bon, je vais le me mettre de côté, ce n'est pas grave. Je le remettrai tout à l'heure. Alors, je ne vais pas me déconcentrer. Je vais vous le montrer, tiens. Ça se présente comme ça. Alors, c'est pas de la pub, hein, j'ai pas de gain de produit ou quoi que ce soit. Hein. Mais je me suis dit que pour les personnes qui n'étaient pas encore protégées contre les box Wi-Fi et toutes les les ondes, quelles qu'elles soient, du téléphone, du smartphone, etc., ben, ça pourrait être aussi intéressant de savoir qu'on a des petits trucs comme ça qui existent. Et qui, en fait, euh, par un système de déphasage, nous protègent contre les mauvaises ondes. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, je vous, je vous dirai où est-ce que j'ai acheté ça, c'est pas très cher. Franchement, ça vaut la peine d'en de, avoir un. Bon, ok. Alors revenons à nos moutons. Bon, retour et fin et rupture. Bon bah écoutez, je suis pas sûre que ça se mette en place quand même, parce que là, retour et fin, donc ça se termine. Et là, ou alors ils vont, ils vont pas, ils vont pas réussir à le faire, et ils vont revenir à la charge sous forme d'un autre. Euh d'une autre, d'un autre passe ou d'une autre méthode. Quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ouais ça va vraiment passer par... Euh... C'est vraiment pour nous suivre, hein. Ça repart. J'ai envie de dire que dans un premier temps, ils ne vont pas y arriver, mais qu'ils vont revenir à l'attaque plus tard. Euh avec une espèce d'autre présentation, pas trop comment vous dire, une espèce d'autre méthode, d'autre appellation, parce que là, ce sont des adversaires coriaces, hein, donc ils ne vont pas abandonner facilement, parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ouais. et là il y a un démarrage qui va se faire. Alors, euh, on va ouais, regarder un peu, Bon, ils vont quand même avoir du mal. Hein. Ils vont quand même avoir du mal. Parce qu'ils vont essayer une fois, ça ne va pas marcher. Ils vont réessayer une autre fois. Alors, par contre, là... Ce qui m'embête, c'est que là, ça veut dire aussi que les gens pourraient arrêter de se battre pour leur plus grand malheur. Ça nous pend au nez. Faites attention. Hein. Enfin, faites attention. Vous ne pouvez, pouvez rien y faire, mais... Je ne sais pas pourquoi je me dis que c'est quelque chose qui qui, qui comment dire qui est très important pour les adversaires que l'on combat. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu me dit que si jamais on baissait les bras, en fait, je crois que c'est ça, si on cessait de se battre, ben ce serait pour notre plus grand malheur, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est parti pour, non pas une bataille, mais une vraie guerre, une vraie guerre hein. Il ne faut pas croire que cette année, tout sera résolu. Hein. C'est euh, non, c'est une guerre qu'on va devoir mener, euh, à mon avis, dans les prochaines années. C'est-à-dire que là, on peut vraiment remporter une bataille. Et franchement, euh, je croise les doigts, voilà. Je croise les doigts. Mais attention, parce qu'ils peuvent revenir à la charge. Ouais. Il va falloir qu'on continue à se battre. Alors, c'est un avertissement. Bon. Donc... Donc, donc, donc. Vous voyez que si, si on, on acceptait la défaite, euh, voilà, on serait dans le noir. Vous hein. voyez, c'est le diable encore. Hein. Le diable, lui, il veille. Mais, quand même, il y a réussite de la sagesse. Ouais, donc, je vous dis, hein, ils vont revenir à l'attaque. C'est-à-dire que c'est n'est pas qu'une fois qu'ils vont essayer de nous mettre le truc, mais plusieurs fois. Et qu'à chaque fois, on aura quand même le côté un peu divin. Ici, puisque c'est sagesse, qui nous sauvera. Donc, il ne faudra pas baisser notre garde. Bon, en tout cas, pour répondre à la question, non, ils n'y arriveront pas. En tout cas, pas là, pas maintenant. Euh, on ne va pas les laisser faire parce qu'on est éveillé. Il faudra qu'on continue à être éveillé. On va quand même aller vérifier avec le mytho ce que j'aime bien. Donc, euh, on va reposer la question. Hein. Est-ce que le passe numérique va être mis en place Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, c'est en préparation. Pardon, dans ce sens-là. Ah, Je sais jamais dans quel sens. Hein. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est une couronne de laurier. Peu importe, c'est la réussite. Mais c'est une réussite... Euh... C'est-à-dire que c'est pas une réussite effective. C'est une réussite qui est encore euh, cachée. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore là. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Mais c'est pas ce euh... c'est pas encore acquis. Bon. C'est dans leur projet. Hein c'est vraiment leur but. Alors, voilà, la pêche. Hein. Bon, bah oui. C'est en attente. Là, on a une espèce de roi avec un dragon au-dessus. Donc ça, c'est les forces des ténèbres. Hein. On va regarder après cette carte-là. Alors là, on a quelque chose qui descend du ciel et un appel. Ok. Ça, c'est intéressant, ça. On pourrait éventuellement avoir une, une, une aide céleste, ben, ce ne serait pas trop tôt, hein, parce que bon, on est un peu dans la mouise, je dois dire. Mais là, euh, on va les regarder, parce que ça, on peut interpréter de, de différentes façons. On va leur mettre une carte sur chaque. Bon, là, j'ai compris, c'est en hein, attente. Voilà. Ouais. Bon, bah ben, si vous avez encore le nom ici, hein. Oui, je vous dis, ils sont avec des forces occultes. Hein. Attention, c'est aussi le diable, hein, le dragon, là. Vous voyez, les, les, le, le, le, la tête couronnée. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est difficile à voir. Enfin, peu importe, de toute façon. C'est une personne importante. Et il y a vraiment les forces occultes. Donc ça, c'est nos adversaires. Ils sont toujours là. Hein. Il ne faut pas croire qu'ils ont disparu. Hein. Ah, Je vous l'avais dit dans un vieux tirage, ça, qu'ils allaient être mis en sommeil. Ben oui. ils sont, euh, ils, ils sont coriaces. Mais on les connaît. Alors, il y a une espèce de balance ici. Alors ça, par contre, ça fait penser à la justice. Mais est-ce que c'est la justice céleste On va voir. Et ici, il y a un appel. Bon. Ah, ok, ok, ok. Ben oui. Alors, je peux vous dire un truc, c'est que... Ils vont encore... En fait, ce n'est pas la lettre céleste. Je pensais que c'était ça. Non. C'est encore une espèce de loi, ici, qui vont nous balancer, en fait, pour, euh, pour les doses. Hein, C'est un appel aux doses, là. Donc, en fait, ça va être en relation, encore, avec euh, les histoires de sanitaires. Bon. Ils vont, ils, oui, ils vont faire comme, euh, bah, comme, euh, comme en Chine, hein, voilà. Ils vont faire pareil, c'est-à-dire qu'ils vont conditionner le pass avec les doses. C'est tout, vous l'avez ici, appel à prendre les doses, Voilà. Bon, ben oui, forcément, il faut bien nous rendre malades, n'est-ce pas Pour euh, être des futurs clients de, de qui vous savez, et de les rendre encore plus riches hein, et encore plus puissants. C'est pervers, hein. franchement, il faut, faut y penser. Hein. On achète des trucs pour nous rendre malades, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on veut vivre, en gros c'est ça, mais ça nous rend encore plus malades, et ça, en fait, et ça enrichit encore plus ceux qui vont nous rendre malades. C'est... Euh, il n'y a, a que des gens pervers et tordus qui peuvent arriver à ça. Enfin, je sais pas, mais enfin bon. Ok, alors, euh, du coup, est-ce qu'ils vont y arriver Parce qu'il y a quand même une espèce de loi, là. Hein. C'est bien, bien ce qu'ils ont prévu. Ouais. Alors, il y a le puits. Il y a, ben voilà, le passe, hein, vous l'avez ici. Il sort. Et alors, le sacrifice. Ouais. C'est-à-dire que si ce passe était mis en place, ce serait la fin. Ben, la fin. La fin pour nous. Hein. On serait vraiment au fond du puits. Bon, ok. Est-ce qu'ils vont y arriver C'est bien la carte au trésor. Oui, on est d'accord. Donc c'est leur but à atteindre. j'ai toujours pas la réponse à ma question. Hein. Il, il traîne un peu en fait. Alors, il y a quand même une porte vers la lumière, donc on va avoir une porte de sortie hein, pour moi, hein. ou une porte d'entrée, enfin, comme vous voulez. En tout cas, il y a une porte vers la lumière. Donc, on va, à mon avis, pouvoir y échapper. Euh, alors, la baguette de sourcier, c'est quand on cherche quelque chose. On va devoir chercher quelque chose. se servir de nos antennes, si vous voulez. Hein. Ouais, c'est pas très clair, ça, effectivement. Bon, on a une protection. Ouf, je préfère finir sur une bonne carte. Hein. Et là, euh, c'est encore un peu caché, en fait. C'est comme si, en fait, il fallait pas trop que je, je dise des trucs. Il faut que ça reste un peu caché. Il hein, ne faut, faut pas trop en révéler, parce que je ne sais pas qui est-ce qui écoute mes vidéos. Mais en tout cas, il euh, y a des choses qui sont cachées, donc, en fait, que l'on ne voit pas, qui sont invisibles, si vous voulez. Une protection invisible qui va nous ouvrir un petit peu la porte vers la lumière, hein, ici. Bon, donc non, non. Mais ils vont essayer ça c'est sûr bon voilà donc sur ces histoires de passe numérique ils vont pas y arriver il faut savoir aussi que on est on est éveillé on est réveillé ça y est enfin donc on est là et qu'on a compris leur plan qu'on a compris qui, qui était derrière tout ça et que du fait de le savoir et eh bien ça nous rend évidemment plus puissant hein. c'est à dire qu'on peut plus nous manipuler comme avant tout simplement. Alors, on va regarder une petite carte pour nous. Hein, une petite, euh, un petit message du ciel là-haut. Savoir euh, un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire à propos de ce passe, justement, numérique. Parce que c'est ça, ce serait, le, ce serait la fin. Hein. Ce serait la fin de tout. La fin de notre libre arbitre, euh, voilà, de, de notre vie, enfin, de tout. De notre santé, évidemment. De nos rêves, de notre humanité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil de la part de là-haut hein Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire pour nous aider Mutation alchimique. Ah oui. On va regarder ce que ça veut dire. Hein. Là, je ne sais pas du tout. Alors, c'est la, la, la carte 31. Ok, 31. Je vais vous lire ce que c'est. Enfin, Je ne vous lis pas tout parce que c'est long, mais je vais vous lire le principal. D'accord. Alors, c'est le développement spirituel, enfin votre développement spirituel, transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Donc, développement spirituel qui transforme notre esprit, notre corps et notre âme. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'on on, on se développe spirituellement. Le corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre. L'alchimie s'accélère et débouche sur une transformation. Vous voyez, hein il faut vraiment qu'on continue à être connecté et surtout à être dans la lumière. Parfois, l'apparence du corps change. Il y aura des modifications dans la façon dont le corps se sent, réagit, agit et crée. Le, roi le rayonnement croît, de même que la légèreté de l'être. Si vous avez des dons de clairvoyance, vous verrez davantage de lumière, comme si la personne était éclairée de l'intérieur, ce qu'elle est. Les aptitudes spirituelles s'ancrent dans le corps et la personne peut canaliser l'énergie guérisseuse tout aussi naturellement que si elle mettait la table. <rire> J'aime bien la métaphore quand même. L'esprit devient une réalité vivante à l'intérieur du corps et le monde matériel est vécu comme une extension de la lumière divine. Cette alchimie est un cadeau de l'amour qui nous investit d'un pouvoir. Les symptômes de ce processus peuvent parfois être lourds. On peut souffrir de maux de tête ou d'autres douleurs, de symptômes grippaux et d'une fatigue inexplicable et presque insupportable qui dure plusieurs jours et puis disparaît soudainement au profit d'un regain d'énergie toute neuve. On peut aussi avoir des bruits métalliques qui résonnent dans les oreilles, une sensibilité accrue à la lumière et au son, un déséquilibre hormonal, et des bouffées de chaleur, un excès d'énergie sexuelle, des obsessions mentales ou des sautes d'humeur, de l'agressivité, des réactions sèches, malgré nous, vie à vie d'autrui. Si vous connaissez certains des symptômes cités ci-dessus, ou d'autres symptômes inhabituels, et que vous vous demandez s'il pourrait être une conséquence directe d'un afflux d'énergie spirituelle qui affecterait les corps, la réponse est « c'est très vraisemblable ». Bon, je ne vais pas vous lire le reste. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire qu'il va falloir passer à la 5D, tout simplement. Alors vous, je ne sais pas, mais moi je dois dire que depuis deux ans, j'ai euh, une énergie qui a augmenté de façon phénoménale. Peut-être d'ailleurs que ce, vous le ressentez quand je fais mes vidéos, j'ai plein d'énergie c'est étonnant parce que normalement, plus on vieillit, moins on a d'énergie. Mais moi, c'est l'inverse. Euh, bon, Donc, il doit y avoir quand même des trucs qui, soient, qui sont justes hein, dans, dans, dans ce qu'ils disent. Parce que oui, il y a, on ressent les énergies. J'ai démonté d'énergie de, de, dans la journée. Je le sens hein, parce que je fais du Reiki. Donc, euh, je sens les énergies. Et euh, bah, c'est le conseil, en fait. Hein. Il faut développer vraiment le, le, le côté spirituel pour justement que notre corps se transforme. Tout simplement. Donc, passage à la 5D pour moi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'en sortira, puisque le passage à la 5D, c'est pour moi, en fait, le passage d'une dimension à une autre. Et c'est le passage dans, dans une dimension qui est beaucoup plus lumineuse, hein, tout simplement. Hein, où, justement, il n'y a plus ces histoires d'ego, euh, de, de méchanceté, de perversité, euh, de destruction, etc., etc. Et je crois que c'est ce, ce qu'on veut, hein, c'est ce que tout le monde désire. Donc, il faut continuer notre travail spirituel, puisque de l'autre côté, ils vont nous enquiquiner jusqu'à la fin. quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais la bise et je vous souhaite bon courage. Et puis, à bientôt bah, pour une prochaine vidéo. Au revoir.